Visage triste, abattu, quantique de louange et d'adoration, c'est l'ambiance qui prévaut au port Moll depuis plus de deux jours, où les familles des naufragés du navire Esther Miracle attendent tout de même de retrouver leurs proches disparus, à défaut d'obtenir leur dépouilles. Jusqu'à présent, non. Jusqu'à présent, moi, comme beaucoup d'autres familles, on a. Bon, on adore pas, on est pas, on fait des patients, On patiente on espère. Avoir de bonnes nouvelles, de dire que voilà, nos parents reviennent vivant, même si ça après combien de jours, ni après combien de semaines. On espère toujours, on espère, on espère toujours. D'abord, je fais partie des, des bricoleurs ici, Moi, je bricole ici au port, comme on dit, en fait, je suis un bagagiste qui charge, on décharge les bateaux. Donc, il a voyagé devant nous. Euh, on l'a vu, on s'est dit voilà, au revoir, bonjour, et puis euh, à la prochaine. Et c'est aux environs de 3h, heures, 4h, heures, bon, moi précisément plus c'est 6h du matin, donc dans un la, la place les voilà. mais je ne savais pas que c'était ce bateau ici, mais c'était en caresse. Et c'est en le matin que nous tous on a écouté la nouvelle que c'est à la maritime, voilà. Entre les bonnes nouvelles et les fake news, ces familles constatent bien que tard un effort au niveau de l'assistance et de la communication qui, au départ, n'était pas facile. Au début, c'était dur, mais pour l'instant, depuis un moment, quand les familles ici si ont commencé à crier, ont commencé à dire Bon, chaque fois que vous venez nous parler, on n'a pas de, des informations. On voit que depuis le haut jusqu'à maintenant, parce qu'hier, la dernière personne qui est arrivée ici, c'était le Premier ministre, Elle est venue nous dire euh, des informations, en fait, les avérées, les faux, en fait, et, et voilà, ça nous rassure. Parce que les réseaux sociaux aussi ont hein, leurs choses, voilà, ils ont trouvé soit disant euh, euh, on a, voilà, cinq personnes, euh, ça auto même. après le Premier ministre vient, vient nous dire euh, voilà, sa vérité de dire que voilà, c'est pas ça en fait. Et on, on espère toujours. Après les familles, les pleurer, vraiment, je, je loue leur courage, elles sont très fortes, elles tiennent le coup, on peut dire malgré l'information qui n'est pas directement ou qui n'est pas véhiculée peut-être à leur sens, au bon moment. Mais quand même, il y a un relais qui se fait entre l'administration, entre les autorités compétentes et les familles éplorées. C'est vrai que ce n'est pas à brûler pour le point. Et c'est vraiment, euh, quand il y a une information à l'information quand même arrive. L'unité et la cohésion du groupe ajoutée au soutien des associations et personnes de bonne foi sont d'une aide précieuse pour ces familles qui crient au désarroi. Beaucoup de Gabonais qui sont solidaires, ils sont là ils nous soutiennent, que ce soit dans les prières, que ce soit moral, physique, que ce soit pour aider ceux qui restent ici à veiller. voilà quoi. On est là, on prend ça avec de dire que bon, on, dans la positivité de dire que forcément nos parents vont réunir en tant qu'association. Nous pouvons euh, accompagner les familles, assister l'État. Et voilà pourquoi nous sommes un peu là et puis que nous sommes faisons la, la veuve de l'orphelin. Nous sommes venus un peu accompagner les familles, sachant qu'il y a des naufragés disparus, il y a eu des, des, il y a eu des décédés. Donc il y a forcément des veuves, des veufs ou les orphelins. Comment un, un esprit de, de, de lien social qui s'est dégagé tout autour justement de ces naufrage. Les Darbonnais sont unis, malgré Virgin Bleu qui est en douleur. Donc chacun de son côté essaie d'apporter justement sa pierre à l'édifice. Et vraiment c'est remarquable, sachant tous ceux qui habitent autour, tous les non-dits et tous les... on va dire quoi, tous les, tous les bavardages sont autour. Les Darbonnais sont là, nous sommes là, les associations nous sommes là, nous accompagnons justement l'association, lui, qui, sur le terrain vraiment euh, se fait très bien remarquer par justement cette logistique s'occuper euh, de toutes les personnes qui viennent veiller, de toutes les personnes qui viennent assister justement ces familles et pleurer bien, bien, bien, bien évidemment accompagner les fora et bien d'autres associations. Les recherches se poursuivent donc pour retrouver les disparus de ce naufrage dont le nombre de morts s'élèverait aujourd'hui à 6 sur les 161 passagers qui étaient à bord. Le navire a été retrouvé à une profondeur de 30 mètres position assise